DUDE ha. LET'S GO Bonjour, bonsoir à tous, et bienvenue sur la chaîne du go encore une fois euh, C'est moi, Maskim, quel inspecteur du bois, et du coup, euh, vous vous demandez encore... Euh, Mais pourquoi Maskim, il est encore en début de vidéo du Et C'est bizarre quand même Moi, je reviens à un montage avec Roi Dadidoo, c'est mieux euh, Et ben, si t'es pas content, euh, bah déjà... Euh, bah C'est pas très gentil, hein! Et deuxièmement, euh, et ben parce que je relève toujours le défi que Hugo m'avait. Enfin, que... Le pari que j'ai perdu avec Hugo pour euh, continuer les best-of sur euh, le. Sur Halloween, quand on avait fait avec euh, Kiwi, bibi et Hugo. Euh, J'espère que le premier best-of vous a plu et du coup le deuxième best-of va bientôt démarrer. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne d'Hugo, euh, à nous suivre respectueusement sur, euh, sur Twitch et Twitter parce qu'on est, on est tous les deux sur la même plateforme. Voilà. Euh, je ne fais pas du tout ma pub, sinon euh, ah, tout, tout va bien. Et, bah, bah, du coup, euh, des, des, des, des bisous. Salut, c'est le début de la vidéo. Uh, yeah, yes. Au revoir. Ça, bande de bougies. Alors, je vous propose qu'on se sépare en équipe. Donc, ouais, allez-y tous les deux, moi bah, je vais avec Kiwi. Vous ah, ça sympa, dude! Donc, do it! Oh, ah, monsieur les bon. agents, on va pénétrer dans la maison. Qu'est-ce que tu en penses, euh, Ma Mario? Very scary! Oh, salut les amis! Salut, salut. Oh, dude, I fly! Oh, tu fais où? <rire> I'm alive! <rire> Bon, vous me dites quand vos pubs, elles sont terminées C'est bon, moi j'ai mis de la pub, là, et j'ai mis pour une pub de 30 secondes, pour te dire, alors. alors le, le, tu me dis quand c'est bon, je peux parler ou tes viewers, ils ne s'entendent euh, pas c'est bon, la, la pub s'arrêtait. Oh. Histoire. Vous êtes un agent de police. Vous travaillez là pendant des horreurs de nuit et vous patrouillez sur les routes. Euh, un soir, une personne fait un, un, un excès de vitesse et vous décidez de le poursuivre. Le, le conducteur a disparu et euh, euh, a disparu dans une maison euh, abandonnée, euh, non loin de la route. Voilà. Cool dude, <rire> dude euh, Pay attention, ir euh, Utilisez un no clip seulement si vous êtes bloqué, euh, ne, ne, ne cassez pas la, ma la map avec. Pour une meilleure expérience, play at night and the... Enfin, oui bon voilà. Alors, some locked doors can be unlocked from another side. Press E, ok. You can open some cabinets and drawers. Yes oui, Parfait Parfait <rires> Parfait Please don't eat my ass spirit D'accord oh ne va pas Please mouse don't eat my ass! On y va Allons-y Ça va qui oh clique ouais. sur toi Ah c'est moi Oh bon. Oh Il va faire tout noir Pfff Il va faire Tintin Apparemment, nous sommes un bébé. Ah non, ah, hein <rire> on, on grandit vite, dis donc. C'est pas pour chercher lui. Ouf, Ouf. Attends, attends, il y a une cinématique. Il y a une cinématique, c'est propre. Oh, lumière. ils ont fait la petite Luciole. Oh, les, bah, les la petite Luciole. En vrai c'est propre hein Ouais mec ouais, pour du mode euh, Wesh. Ouais. Pas dégueu. Ah Oh Ah mais oui, ça fait ça fait ah, vraiment peur. Non, ouais, eh on peur. peut bouger la vue mais, vous, mais ça vous. fait euh, Mettez-vous Mettez sur le bas-côté <rire> <rire> <rire> Merde J'ai oublié la deuxième route <rire> NON IDM les gens New objective oh. find the killer. Putain moi, je Putain oui voulais... on est <rire> des skins de policiers énormes mais, mais moi je voulais être cool dude moi Non mais il se fine, it's fine, il y a like policier Par contre, wow, mes FPS ils prennent un coup cool, hein. ouais. là. Ah bah oui, euh, c'est vrai. Il y a du ça. sang, il est là-bas ouais. oui. Vite, vite, vite, vite. moyen de... Euh, Alors mes chers collègues, je vais pas vous mentir, mais cette maison me fait baisser mes FPS dès que je la regarde Oui, ah, moi bah, je suis assez FPS mon gars C'est ouais. rentré RP, inspecteur euh, Dubois euh, Je veux dire, j'ai un collègues Du jus d'orange, bravo collègues Nous allons analyser ça et a un apéro surprise Merci Missiki pour le sub tout le monde dit merci à Misiki pour, le merci. Merci pour euh, avoir sub chez Bibi, mais pas chez nous. Ouais, merci. <rire> hey, 4, 3, <rire> euh, attends, je vais le faire. Attends, attends, allez, on va mais on a euh, Bibi, il est encore en mais... retard ou ça se passe comment attends, oh, Franchement, Bibi, c'est le pire policier, ah le pire. Couloir. Quoi bon. bon. hein On s'est fait frapper Ouais. Oh. Ah, on a vu un type. A... Oh, Salut mec. Oh. Pas Salut tu es, gars, ou... ça va et Jude. De... Oula. De cool, dude oula. là Notre cool Notre oh. <rire> cool <rire> On est mort ou Non on fait Merci de cet avis Mario hein. Assommé avec une crobar euh... Il fait encore noir là de Ouais. Attends, attends, ça change pas de ça. De Ah Quoi c'est déjà fin Ah bah... Ah non, ah un... bah ah part... ah non, je crois que c'était plutôt pour annoncer le... Ouais... Euh... Un euh... <rire> peu ouais, bizarre quand même hein Oui, parce que... Merde c'est la, <rire> la fin Non, pas c'est la fin Impossible Bah, map testing la fin mais, mais non, mais non, attends, attends Ça veut dire que c'est... Si a... en fait, si fin de la fin ouais. bah, oui. faut pas... faut de la fin la fin de la de la fin à la fin de la de la de la fin de On fait la map de de sur le côté monsieur Nope Attends, on est tout ça, c'est bon. Okay. Je vais quand même. On fait l'appel Maxime Présent Kiwi C'est moi Bibi J'ai pas les papiers monsieur Bah vous êtes exclu de l'équipe Allez, salut <rire> Est-ce qu'on peut ouvrir plein de trucs Genre de ce que j'ai vu Enfin je sais plus, on peut ouvrir quoi, des trucs. Bah déjà il y a une porte ouverte là Ah c'est On rentre bien. dans la maison alors Ah, ah des mais affaires... 10 FPS Police d'affaires étrangères, bonjour est-ce qu'il y a des étrangers ici Alors, je vous propose qu'on se sépare en équipe. Donc ouais, allez-y tous les Attends. deux, dans je vais avec Kiwi. Qu'est-ce Non, mais on reste en, reste ensemble bande de broche. Euh, oui, c'est mieux. <rire> Attends, c'est un film d'horreur. Excuse-moi, je hein, RP quoi. <rire> ah, les portes ah. ne sont pas euh, modelées. Ah oui, oui on, est on est d'accord. pas, hein. pas modélisé. Oula. Voilà. Oh bah, oh, je te trouve. T'as mangé quoi, quoi. <rire> une Pièce. L'année 1995 Oh merde, c'est un, un.. Slender Gameplay, merde, il faut trouver les 8 pages hein C'est rien Non mais en vrai Non je sais pas parce qu'il y a 1 sur 4 quand il a pris. Donc euh. Ah. Sérieux La RNG lisible. C'est vrai, sciatique et tout, ça faisait beau mais. Oh putain ça me rappelle Mon dieu. Une scène dans Shining. Grave Avec la grand-mère là Oh ouais. là voilà, là, je ma Ah, allons couloir on y va tous les quatre. Yes. Aligné. C'était un très long couloir. Oula. Ah. Oula. Bon, on va devoir. Euh, hein. Ouais. On va s'imaginer. Oh waouh, c'était incroyable ce qu'on a revisité. Ah, putain, j'arrive pas à me baisser moi. Ah non, si, c'est. bon un bug. Regarde, des ah oui, livres volants. C'est vraiment très magique. C'est de la magie noire, c'est un faux sûr. -sure. Une bibliothèque là. Ouh c'est quoi ça Un livre. Apprenez la Bible, les enfants. Non, mais derrière, surtout. surtout. Ah, oh derrière. D'accord ça, c'est planches. Ah, c'était un lit. D'accord. Ok. Eh les gars, vous êtes où bah on avance, bordel Ah, bordel Je l'avais dit, hein, don't break the map. J'ai entendu la map à la radio, il a dit péter. J'ai entendu, il a fait prout. Il a pété, j'ai entendu faire prout. Il y a des trucs qu'on peut ouvrir là. What the fuck what the fuck Ouais, ça fuck dope un peu tout. Il y a un mec mort ici, là. J'aime pas cette cuisine. Ah, il y a un mec mort, ouais. Ah ouais. Ah ça va Est-ce vous allez bien Je cherché ce qui a passé. Ouf Oufti Il s'est pris un sacré coup le mec. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe j'ai vu quelqu'un il m'a lâché une lâche. Attends attends attends, j'attends les autres, c'est bon. Mais du coup, c'est fucked up avec le Non, pas de fuck, ça fait très Qu'est-ce qui s'est passé Ah d'accord. Il y a juste juste Maurice qui était surdu, ça va. Ah mais bon, ça nous ramène euh, là en fait. Ah bah on peut sortir, c'est bon. Allez, C'est c'est. Putain, 100% et... ça a été un truc un mec qui nous chase. Un peu sûr. Bah Pff, ouais, il y a des chances mais. Attends les, faut ouvrir les. Ah les grandes leur baraque parce qu'en fait il y a deux baraques. What the ah, what ah, Putain de merde. Bon, Qu'est-ce va y, y, y a eu rien, Les collègues. <rire> <rire> de la peinture blanche. Bon, j'ouvre plus les placards, je vous laisse vous en je sais même pas qu ce ah ah qu'il y a eu il, en fait il, il, il... il était même pas dans le groupe, il a eu peur tout seul <rire> <rire> Je, oui. je sais pas ce qu'il y a eu Là, oh, j'ai donc... ouvert un placard, il y a ça qui est sorti Ah putain, j'en ai, deux... ai eu un deuxième de machin là Ah, bien, ah le ouais. Chien. Ouais, je pense... oh, pas un chien Je pense que ça doit être, euh... ça doit être une récompense à la fin On a visité là ah, une petite planche, quelque chose Il y a une cave, enfin il y a un... Ah et au fait, j'en ai pensé, c'est fait exprès que les portes soient invisibles je crois Ah attends, il y a une lettre là ah! ah euh, oh! Dans coup, la cheminée! Une, ch oh, okay. une cheminée! Ah si, j'en ai vu peu. une de cheminée dans l'autre maison! Oh! Maison. <rire> bon, attends, on est sur la même! Hein. Attends, non, non, non, a deux ici. baraques! Attendez! Ah, ça descend par ici! Ouais, ah, ça va être c'est c'est un raccourci pour aller dans l'autre maison! Eh, je vous parlais combien qu'on a perdu Bibi encore? Ouais, bon, je pense. Je vais voir quand même si. Euh, si on Ah! Attends, elle clignote en, en. Il y a une petite oui. LED! Donc ah, c'est un... pour traverser le trou! Ah! <rire> <rire> Tu me fais penser au petit chien là qui essaye de faire passer. Oui, mais jeu. arrête, recule arrête, Hugo, recule, recule, recule! Attends, recule. attends je attends, connais je... le. Voilà, bah voilà! Je pousse les. Ouais. Voilà! Oh, voilà. Attends, Et tu passeras pas les portes par contre, en fait, faut que tu ailles euh, full en cross. Ouais. Euh... Attends, elle est où la planche? Ah. Oui, c'est ah bon, tranquille, tranquille! C'est <rire> vraiment un enfer! Alors attends! Regarde, regarde, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai... Non, pourquoi tu l'as pris? Mais c'est moi qui l'a, normalement! Et c'est qu moi qui l'ai là! Non? Non, c'est moi qui l'a Ah merde! Les vous êtes où? Putain. Eh, dans ton cul, t'avais qu'à suivre! Oh, bonjour, ça va? Salut! Et bien joué, monsieur? Nice. nice! Bien, ouais, je. Et y, y, gens, hmm, Il y a rien, les gars! Une porte! Ah. Une porte. Oh. Mais qu'importe hey, cette, qu cette porte! Mais qu'importe cette porte! J'entrerai chez le pop en usant de mon poing! Y'a personne! Oh, les mains, pas de lapin! Tiens, ça n'a pas marché! Pour avoir du fun! <rire> hmm. T'es où? <rire> Tu Je Tu vas dans le maison enfin attends euh... ouais. J'ai eu peur. J'ai le On est là, on regarde. On mais oui, c'est normal nous aussi on l'a vu. Alors ton cul putain de putain de cul là. J'ai entendu faire prout Attendez, j'ai mon éthanol. Bah attends, on en a qu'un seul là. Ouais. C'est te... écrit au moins. Pas genre, c'est. Il en faut deux, ils disent. Ouais, pas deux que ici. Ah, ouais, le long couloir qu'on a ah. vu. Ah, ce dormant de budget. Ils ont pas le budget pour. Ah faire putain, cette. <rire> <budget>. <rire> il n'y a pas le budget pour cette porte. <rire> euh, du coup, non, moi. Non, on vu. a tout visité la maison. Là ah, ah, pff... Non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, bon, j'ai. Ouais. À... Connerie de siège de merde. Ah oui, là. A... Euh... Ah, c'est ah, bon, j'oublie. Attends. Tu l'as pris? Ah Un mécanisme marché au deuxième étage Deuxième étage, Go C'est parti Ah, bah... Okay. ah oh bah... il est plus là, lui Ouais, il a éclaté ouais, je je je Mais où est-ce qu'on monte Y'a de nature avec du sucre Ah, ça, quel plaisir, le yao de nature avec du sucre ça, ça, quel plaisir Putain, on monte où Mais ici, c'est barré ouais. pas Allez, go Deuxième étage Je pense qu'on va se retaper un petit screamer à la con Allez, qui me tue en premier bon. Ah, ok non. <rire> non. Du coup c'est là. That's a no for me. <rire> Là. Ah si. maintenant faut aller. Euh, faut aller en tout en main maintenant. Euh, ouais. Enfin faut aller après le petit Avant le petit pont, avant qu'on le retraverse, faut descendre. Oh putain okay. Excusez-moi monsieur. Oui Il y a un vélo. C'est bon je prends le vélo les gars. Vas-y. Soit Il y a un vieux bruit sourd. Euh... Y'a y a un bruit sourd Il y a eu un vieux ah, bruit genre L'autre sherrycan okay. Attends il y a un mec, les gens venez venez venez venez Il y a un levier, un levier bah, descend -le. ah, mais mais y Il y a un levier Bah descends le Ah quand on y aura le courant d'actif Il faut venir ici, ah ouais c'est beaucoup de backtracking quand même ah oui. Ouais quand même hein ah bah, il eh, Franchement euh, Mais ça va il s'est plutôt bien bossé Ah ouais bah ça sent que c'est Todorada qui a fait le jeu hein Parce que Suivez le sherrycan Non, Bibi non, non Par là non! Ah, Par là! T'as okay. oui, euh... pas le sens orientation, hein. Je me suis hein? Je me suis bourré avec le sang-plomb. Ah, tu t'es bourré, j'en doutais. Ouais. Allez, vas-y! <rire> ok. Bah, du coup, je, bah, du coup, je pense qu'il faut descendre. il des... ah, oh, ah, y, a de, y a déjà des petites lumières. <rire> ah, mais ah ouais. pas dans la maison. Ouais, après, après, je veux pas être euh, un peu un mec qui critique euh, les jeux comme ça, mais. Normal. D'abord, coupe moi la parole, laisse-moi expliquer, et du coup. Et du coup, euh. Et du coup, en vrai, les lumières allumées, c'est-à-dire que le duo va savoir où on est maintenant. Genre il se Ça va sûrement ouvrir ça là. Je pense C'est bon y a rien. On est déposé à Amazon. Il y a un petit coup là. Non, je disais, je pensais que ça s'était fermé derrière Au moins, on peut pas tomber dedans, c'est sûr. Euh, les gars je peux... On meurt. On y va. Ah. Ah. Ah. Shit, shit je... Allo, Avancez, avancez, avancez, continuez avancer. Ah ouais, peut-être euh, c'est de ça. Pas... Oh. Ah, ah Jour ah, Nuit J'ai pas envie. Jour ah, Nuit ah, <rire> oui, je Non, aussi. me dis pas que c'est un labyrinthe dans le noir ah, Horrible oh, non, Ça, va hein. être un labyrinthe dans le noir, faut y aller euh... Alors là, un... tout le monde reste groupé, genre il n'y a pas oh ouais, de ouais, petit con ouais, ouais, ouais, qui va faire bouge, à droite, à gauche ouais. Ah ouais. Attends, Bibi se barre déjà là Non, mais ben mais... là, Bibi se ah barre déjà, non, ah, pas en fait ah okay. euh, Faut okay, suivre les vais. lumières, je pense Ouais, il y a un cadenas avec une porte invisible Toujours rien Je vois rien là Je vois rien pour la mettre à Ah bah oui, euh, ah bah oui. c'est vrai qu'il y a un truc de patrie à la droite là, je pas vu. Bien joué. Ah oh, merde Ah étrégale le compliqué. meilleur de la région Incroyable. Hein. Ah, hein. ah une note Vente Ah la vente Ah euh... okay. ouais. D'accord Ouais Attends je regarde s'il n'y a pas autre chose. Ouais, c'est bon. Ah c'était pas appuyé sur contrôle Ouais ouais c'est bon. Putain c'est.. Oh c'est chaud. Ah ouais, d'accord Oh, N'empêche c'est horrible l'event en vrai. Ah les est Oh ah. putain Ah nice un flare oh. Du coup qui c'est qu'il y a le Tout le C'est.. Je crois que je avec eux, mais... Ah <rire> j'ai récupéré ton truc <rire> Bon allez-y passez, faut ouais. repasser dans le l'event Ok, je passe, c'est moi la lumière. T'inquiète pas, fais toi, passer pour toi. D'accord, il a laissé tomber le truc. Bah moi je l'ai toujours, non non. Euh, non, tu es tombé ah, pour nous. Il les... est sous les pieds de ma là actuellement. Okay. Ah bah il s'est éteint Non Oui. Okay. Oh merde. Vrai, euh, y a il y a on... on a quand même une crowbar, donc on va pouvoir péter les planches. C'est bon. C'est juste que tout oui, le monde s'est empalé sur nous pour... Oui c'est ça Et pourtant Kiwi, il a déjà fait quoi hein. Bien joué, agent Kiwi, vous avez ouvert la porte. Oui. Okay. T'es où Alors, On le rappelle, il y a un tueur. Hein. Putain, y'a des bug de texture! C'est toi le bug ouais. de texture! <rire> C'est toi le bug! Pizza Oula! Ah, il, il, il est passé ah, par ouais. ici! Ah mec, je t'appellerai! Et il oh, repassera quoi. par là! C'est quoi qui. Il... Et... Et... Il a un truc sur la droite? Bah, hein. il y ouais, y'a un truc un qui bien, tourne là. sur la droite là! Oh la la! Oh, ça me laisse passer ton premier prêt, t'es pas! Comment récupérer nos flashlights SVP! Ok, on peut donner. Ah, peut... <rire> Parce On que c'est un rocheur là Euh... Gauche ou droite C'est vous qui décidez Gauche Toujours gauche Jamais droite Ça marche pas Du coup c'est droite hey. Allez hey. <rire> hey. C'est un réel vrai qu'il est déçu Yes Oh Oh, oh. Ah, bon oh. oh. Run, oh. RUN RUN oh. RUN RUN oh. Run, oh. Run, oh. Run, oh. Run, oh. RUN RUN, oh. run. Pas Bonjour, monsieur vous êtes pas très poli hein Bonjour oh. Ah What the fuck y a Qui s'est oui. fait choper Euh... C'est bien j'étais avec moi c'est.. Quelqu'un s'est fait choper Ouais, quelqu'un moi, moi je me suis fait choper, mais <coughs> j'ai vu Kiwi comme pseudo donc euh... Ah autre. Ah, ah, euh, Attendez, c'est scripté peut-être Oui, oui c'est scripté, 100% ouais. Le mec il a défoncé le mur en mode <rire> <rire> Il a fait une petite pause Ah bah... <rire> c'est vrai qu'il est en cette pause C'est sympa ce, ce Shrek euh, 5 là... Ça va ça, va. <rire> ça va, Hey ça va. now, you're a rockstar <rire> <rire> <rire> Avant de pouvoir me le prendre, ça va <rire> Si ta veste est trop cool! Oh. Euh, bonjour monsieur! Vous connaissez la oh, Oula! Attends, attends, attends! Ah! ah. Nice! Oh! oh. Ah! Peux un... Salut, ah, il y a une place de café, c'est bon, je peux bon, boire! Merci pour le follow de tout à l'heure! Les gars, regardez! Il y a un truc bizarre! Euh. Je pense qu'on va suivre la ligne! I walk ouais. the line! Ah, Ryan, ce light! Non, désolé, tu peux ah. pas. Ah! ok ah. C'est ce que c'est, je pense. Il y a un ouais. complet, désolé, -tout. Ah, on peut oui. bouger la caméra en mode. Très bouge la caméra en mode. Ouais. Très bien, mec. Très Euh. mec. Oh, putain, de merde. Euh... <rire> oh, putain. de merde. Ah, <rire> ah. ah. Salut. Ah, putain, puis tu pas, tu fais chier. Putain de merde. plus dis pas. L air l air aussi, pas Regardez, de merde. Oh. La de n'a Putain marché. Quoi Mais t'es merde. Putain de des Putain 24 toi bah, ouais, logique, et toi Bah, non, bah, bah, moi j'en ai, ah ouais, bah... ai mis une pour euh, la blague, mais. Moi j'en met, mettrai une quand ce sera vraiment la pause, mais sinon, euh, bah, like hein. Faut pas faire passer par là, les gars. Sa peau elle était retirée, mon gars. Ah, ouais, nice. Il y a deux... ah bah, Genre, il y a deux secondes quoi. Y a un <rire> ça me fait suis penser. Euh... Attends, la, la, retirer la peau ça me fait penser à la saison 2 d'Api, euh, Kiwi. <rire> euh, ah, oui, trop bien, oh, putain. <rire> Cet enfer, mon gars. C'est ça, du coup Pas du ah tout putain. suspect Il fallait de l'huile là c'est sûr Oula Ah il y a besoin Cachez-vous oh, ici cachez-vous avec Ah là là ici ici Merde. vite Putain vite Faut fermer Ouais voilà bon. c est... C est Putain C'est caché Putain je vois les bon. temps de, du joueur c'est horrible Ouais c'est vrai Ah on aura la cinématique On va le voir marcher On t'y pose Sam ah ouais, est-ce que ça va faire comme dans The Devil Within, il va, il va, il va te sortir, mon gars C'est ça oh, oh, oh, oh, oh, oh, je vais chercher ma baguette Et du coup, tu sors, de. Oh, il est passé Et à côté Mon gars, il, a... il, a... il a... a activé la porte. Il est parti à gauche À droite De toute façon, on ne peut pas ah, bouger à droite. Ah oui, c'est vrai Trigger <rire> He's gonna need to get out <rire> Ok, bah du coup, allons-y où il est parti. Allons-y C'est vrai que ça me paraît logique quand même. Ah, c'est quoi ça Ok, y'a pas de budget pour cette porte. Continue. ça elle va suivre vraiment sur toute cette route. Oh non. Oh bordel Je run Merde, non merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, merde, Ils sont partis où C'est qui qu'ils sont passés C'est Je dis pas, dis pas Reste en encore... se cacher. Je crois qu'ils sont partis. Bah oui, il est parti depuis un moment vous êtes sur le placard, c'est ça Mais il nous a assommés <rire> oui. Ah bah... On se voit là. Pas fermé. Bah Sim, tu veux savoir un truc Comment hein Tu vois, il y a le tueur, je me, je me suis dit, Ah, le script pourra pas dire que je peux passer par là Il m'a qu'à ici. <rire> mais oui, mais moi aussi, moi il m'a juste rattrapé parce que j'ai mis du temps à courir. Parce que je suis <rire> gros. Oh non. Ça c'est par là sinon... Ouais. Il est en train de faire une grosse merde, euh, c'est pour ça que ça tremble. <rire> ah bah il a une grosse chasse le mec. Ah hein. oh, putain je suis... Il doit faire un totem humain, et le combattre. <rire> On doit faire un totem humain, et combattre... Megazord Le Megazord de police <rire> Je suis la force rose Je suis la force arabe Euh... <rire> ah <bon> <rire> putain mais j'arrive pas moi à... ah, Allez Attends, je veux, je veux ah, regarder Maxime Carré. Oh! <rire> <rire> non, il <s> bon. <rire> Bonjour, Michel. Ah, c'est vrai que j'ai pas vu l'échelle au hein. Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Bonjour. Bonjour. Je suis l'échelle. Michel, l'échelle. Michel, bon. Je m'appelle Jean-Michel. Et a 100% il est là. Ah! D bah, il fait juste nuit, hein. Oh, ouais. Ah, on est dehors. I, I have, have to run ah. to the car. To the car. Okay. Euh. Elle est où la ah. voiture? Ah mais je, je parie, c'est quoi le dernier script on va se faire Oui sommet... c'est ça, on va se faire assommer comme ah, des ouais. Merde C'est vraiment ça, c'est vraiment le speedrun qu'on a fait <rire> Vite la voiture Oh mon dieu il s'asse quoi J'ai reçu un message oh. de mon père <rire> Oh il s'est <rire> pris le coup Ouais bon bah, tant pis dommage y le gun, il y a le gun juste en face Oh non oh, mais, il n'y a pas de clip Oh non Oh non, I'm dead Tiens, dans des couilles! J'aime pas Twitch Prime! Hmm. Il fallait s'abonner à Twitch Prime! Voilà, Mario, Mario il a tout compris. <rire> et, et, toi, le qui, et toi, le squelette? Exactement, ça ça pas fait peur. Very scary! <musique>